Notre gouvernement lance aujourd'hui le Fonds pour la large bande universelle, un investissement de 1.75 milliards de dollars qui a pour but de fournir un accès Internet haute vitesse à tous les Canadiens. D'un bout à l'autre du pays, le fonds servira à bâtir des infrastructures, surtout dans les communautés rurales. Et en ce qui concerne les endroits éloignés qui sont difficiles d'accès comme les régions nordiques, nous avons conclu un accord de 600 millions de dollars avec Télésat pour améliorer la capacité de l'accès à large bande par satellite. Avec les plus de 2 milliards de dollars qu'on a investis dans la Banque de l'infrastructure pour la connectivité, l'annonce d'aujourd'hui représente un véritable investissement dans les Canadiens, dans leur réussite et dans leur avenir.